Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Prophétique Influence. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous sur le jeûne et la prière. J'avais déjà fait une vidéo il y a quelques temps sur ce sujet. Et je pense important d'y revenir et d'aller un peu plus loin parce que quand on, on, on progresse dans notre marche avec le Seigneur, eh bien, on découvre des principes et je pense qu'il est très important de bien saisir et de bien explorer les principes spirituels qui sont derrière le jeûne et la prière et qui s'activent lorsque nous pratiquons cela. Il y a de grandes bénédictions dans le jeûne et la prière et il y a aussi des choses qui, que l'on fait machinalement et qui sont en réalité des, des principes spirituels que nous activons que nous vivons, que nous expérimentons. Et comme beaucoup de choses, quand on le sait, quand on le comprend, eh bien, on, on s'en sert avec plus d'efficacité. J'aimerais avant tout rappeler certains principes sur le jeûne et la prière. Premièrement, le jeûne et la prière ne peuvent pas être séparés. Le jeûne et la prière sont indissociables. Pourquoi Eh bien parce que... Le jeûne et la prière est une activité spirituelle, c'est à dire que la visée, le but du jeûne et de la prière, ce n'est pas la chair, mais l'esprit. Donc le jeûne et la prière ne peut pas être un prétexte pour une diète. Le jeûne et la prière n'est pas une démarche diététique. C'est une démarche spirituelle. C'est très important de saisir ça parce que Dieu sonde nos cœurs. Il connaît nos intentions et il y a des réalité derrière le jeûne et la prière et nous devons rentrer dans cette pratique en comprenant bien les tenants et les aboutissants. Deuxième point. Dieu ne peut pas être pris en otage par ton jeûne et ta prière. Tu ne peux pas contraindre Dieu à t'obéir par le jeûne et la prière. Tu peux t'abstenir de manger, t'abstenir de boire, tu peux jeûner à sec. Tu peux augmenter les jours de tes jeunes. Tu peux même mettre ta vie en danger. Ce n'est pas ça qui fera plier le Seigneur. Il faut donc bien comprendre qu'il n'y a pas d'aspect magique dans le jeûne et la prière. Il n'y a pas de moyen de pression sur Dieu dans le jeûne et la prière. Ce n'est pas du chantage spirituel, mais le jeûne et la prière s'abordent dans l'amour du Seigneur, dans le respect du Seigneur et dans une soif et une faim spirituelle. Il y a donc des principes à respecter si on pose cet acte devant le Seigneur avec sagesse, avec foi Eh bien le Seigneur sera au rendez-vous bien au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. Troisième point, à tort, nous croyons que lorsque nous jeûnons et prions, Dieu nous parle plus, Cela est totalement faux, tout simplement parce que la réalité, c'est que Dieu nous parle toujours. Dieu parle toujours. Dieu est toujours en train de chercher à se révéler à travers la parole, à travers la prière, à travers la louange. Il y a, il y a tellement de moyens de rencontre personnelle avec le Seigneur tellement de moyens, de, de moments de communion qu'il cherche à, à trouver et à instaurer avec nous chaque jour de notre vie. Il y a donc une réalité plus profonde que simplement pousser Dieu à plus nous parler par le jeûne et la prière. Ce qui se passe en réalité, cette impression qui est une impression réelle, vient du fait que le jeûne et la prière visent à diminuer l'emprise de la chair et à densifier le, le, la dimension spirituelle, donc densifier notre esprit, densifier, nous densifier dans notre être intérieur, dans l'homme intérieur. Nous sommes donc dans une démarche de densification spirituelle lorsque nous jeûnons et prions. Et cette densification spirituelle ne va pas entraîner que Dieu va plus nous parler, mais cela va entraîner le fait que nous allons mieux entendre le Seigneur. Donc le jeûne et la prière nous permettent de mieux entendre le Seigneur parce que la chair diminue et que l'esprit se densifie, ce qui nous permet d'être plus sensibles au Saint-Esprit. Dieu nous parle, mais lorsque nous jeûnons et prions, nous l'entendons tout simplement mieux. Autre point qui concerne la délivrance, il y a un très bon conseil qui est de mettre à part un temps de jeûne et de prière avant une délivrance. Pourquoi? Non pas parce que la délivrance euh, s'active d'une manière magique lorsque nous jeûnons et prions. Pas du tout. Le jeûne et la prière ne contraignent pas la main de Dieu à nous libérer des oppressions démoniaques. Ce qui se passe. C'est une autre réalité, un autre principe spirituel qui est activé. C'est que lorsque nous jeûnons et prions, lorsque la chair perd son emprise, eh bien la vie spirituelle devient plus fluide, plus active. Elle est déjà là, mais c'est comme si on prenait de l'eau euh, sous forme de glaçons qui les glaçons vont fondre et euh, permettre à l'eau de se déplacer. Fluidement, il en est de même lorsque nous jeûnons et prions des choses de l'esprit. Notre esprit devient plus vif, plus actif, plus fluide. Voilà pourquoi lorsque nous jeûnons et prions, nous, euh, nous avons plus de songes, plus de visions, plus de révélations. Nous avons l'impression que Dieu nous parle plus alors que simplement nous entendons Dieu davantage avec plus de précision, les choses spirituelles vont plus vite parce que l'emprise de la chair diminue et si c'est vrai pour mon esprit, c'est vrai pour le Saint-Esprit qui va agir avec qui va pouvoir agir, nous allons nous, nous laisser l'Esprit du Seigneur nous fortifier et ainsi. Son, son action sera plus vivace ou en tout cas, nous allons davantage expérimenter de la vie de l'esprit, de la puissance du Saint-Esprit à l'intérieur de nous mêmes, même dans nos pensées, dans nos temps de prière. Les choses vont aller beaucoup plus vite. La prière en langue va se, se devenir comme un, un, un jaillissement. Et forcément, ce qui est vrai pour notre esprit. Ce qui est vrai pour le Saint-Esprit est aussi vrai pour tout autre esprit et c'est là qu'on touche à la délivrance et qu'on touche aux oppressions démoniaques. Si les choses spirituelles sont plus fluides, la délivrance sera plus facile parce que si le spirituel bouge plus vite et bien dans le temps de jeûne et de prière, les démons vont bouger aussi plus vite et dégager au loin plus rapidement. Un exemple. Lorsque le Seigneur Jésus est tenté dans le désert par le diable, on voit qu'il est transporté en esprit au sommet du temple. Encore une fois, le contexte est le jeûne et la prière. Donc ne soyez pas étonné. Si dans ces temps de jeûne et de prière, lorsque vous persévérez dedans, il peut même vous arriver d'avoir des transports en esprit. Et dernier point, le jeûne et la prière sont un moyen de dire à Dieu que nous plaçons les choses spirituelles avant les choses naturelles avant les choses de ce monde c'est un moyen dans le naturel comme dans le spirituel de signifier notre appartenance au royaume qui vient de signifier que nos racines ne sont pas sur terre mais dans le ciel et que nous puisons notre force du, du Seigneur de son infinie puissance, parce qu'il est écrit l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est un principe fondamental dans le jeûne et la prière, nous, lorsque nous nous approchons de Dieu par ce biais, il nous faut bien comprendre et bien avoir en tête dans l'intention et dans la volonté de dire Seigneur, les contingences de ce monde ne passe après les contingences d'en haut les réalités de ce monde passent après les réalités du spirituel voyons maintenant trois types de jeunes et même quatre nous allons voir que il y a différents jeûnes pour différentes situations prenons l'exemple du prophète Daniel qui va faire un jeûne et prière de 21 jours en mangeant fruits et légumes ou en tout cas plus précisément ce qui est écrit dans la Bible, c'est qu'il s'abstient de tout mais délicat et on est bien dans cette démarche où Daniel va dire Seigneur, les questions spirituelles que je me pose passent avant le repas que je vais manger, passe avant le goût de mes aliments, passe avant mes goûts culinaires. La réponse d'en haut, les questions, les sujets, les thèmes spirituels sont plus importants que ce que mon corps réclame à manger. Il y a donc derrière Daniel, derrière sa démarche, la volonté par le jeûne et la prière de recevoir une révélation prophétique parce que Daniel va jeûner pour avoir une révélation plus profonde concernant la prophétie du prophète Jérémie sur les 70 semaines. Il y a donc dans cette démarche, dans le jeûne de Daniel, qui ne va pas s'abstenir de toute nourriture, mais qui va manger euh, des fruits, des légumes, des choses légères et surtout des choses qui dont il ne raffole pas des choses qui ne lui qui ne lui plaisent pas spécialement pour indiquer que sa nourriture son désir de nourriture est avant tout spirituel ce qui va rassasier son âme et son corps. C'est une plus grande révélation concernant la parole de Dieu. Voilà pourquoi je veux vous inviter à rentrer dans ce type de jeûne. Si vous êtes en recherche d'une révélation sur un thème de l'écriture et particulièrement sur un thème prophétique. Il y a une multitude de thèmes et on se pose tous de très nombreuses questions. Et je pense qu'il est important si on voit que après les, les efforts, je dirais, normaux de notre communion avec le Seigneur de prière, la recherche, le, le partage, écouter des enseignements et recevoir l'enseignement du Saint-Esprit en lisant la parole. Si nous ne sommes pas rassasiés, si nous n'avons pas encore reçu la révélation que nous attendons, alors il est bon de rentrer dans cette démarche de jeûne et de prière. Et je dois rappeler dans cette vidéo que le jeûne et la prière s'accompagnent de sagesse. Il faut saupoudrer le jeûne et la prière de sagesse parce que c'est une démarche encore une fois spirituelle. C'est conduit par le Saint-Esprit que Jésus est rentré dans le désert pendant 40 jours. Ce n'est pas de ses propres forces. Ce n'est pas de sa propre volonté, mais c'est conduit par le Saint-Esprit. Donc, attention à ne pas mettre notre vie en danger. Si on a des soucis de santé, du diabète, problèmes rénaux, des choses comme ça, soyons sages et soyons certains que c'est le Seigneur qui nous entraîne dans un temps de jeûne et de prière prolongée. Deuxième point, deuxième exemple concernant le jeûne et la prière avec Esther, la reine Esther qui va entamer trois jours de jeûne et de prière à sec. Elle va rien manger et rien boire et son contexte à elle, son intention derrière, c'est de placer devant Dieu sa vie sur l'autel. Elle va poser sa vie sur l'autel en disant Seigneur, mon peuple va être éradiqué si tu n'interviens pas. Et quitte à ce que mon peuple soit éradiqué, eh bien moi, je vais Poser ma vie sur la balance cette démarche est évidemment prophétique parce qu'elle est dans sa démarche annonciatrice du messie qui devait venir et qui est venu en jésus-christ ce type de jeûne et de prière est extrêmement violent pour le corps il faut donc de la sagesse encore une fois et de la sagesse spirituelle si le saint-esprit vous conduit vous arriverez au bout il y a donc à comprendre dans ce type de jeûne et de prière que c'est un jeune coup de poing, c'est un jeune où on est euh, vraiment au bout de ses limites. Il n'y a plus d'issue possible et nous posons devant le Seigneur. Notre vie, notre foi et toujours dans une démarche de cette parole qui est réelle, qui est certaine. Mon secours me vient de l'éternel qui a fait les cieux et la terre troisième type de jeûne le Seigneur Jésus Christ dans les 40 jours dans le désert on peut citer aussi Moïse qui a fait ce même type de jeûne et on voit que le jeûne de 40 jours est en lien avec la fin d'une chose et son recommencement ou un commencement nouveau un démarrage on voit pour Moïse le, le, la réception d'étapes de la loi. Et on voit pour le Seigneur Jésus-Christ le début de son ministère. Alors évidemment, 40 jours de jeûne, c'est également très violent pour le corps, vous vous en doutez bien. Encore une fois, c'est à faire avec sagesse spirituelle. Mais ce type de jeûne est vraiment lorsque vous êtes sur le point de démarrer le ministère de démarrer votre ministère ou de démarrer une saison nouvelle, une dimension nouvelle. Il y a dans le processus du jeûne de 40 jours, l'application la, de la croix, la mort et la puissance de la résurrection. La mort des capacités naturelles de l'homme pour une couverture de puissance du Saint-Esprit. C'est dans cette démarche, je pense, qu'il faut percevoir le jeûne de 40 jours. Et j'aimerais maintenant vous parler d'un quatrième type de jeûne. Ce jeûne, on le retrouve dans Ésaïe 58. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. « Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, ta guérison germera promptement, la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. » Il y a des promesses dans ce jeûne, des promesses extraordinaires de guérison, de restauration, de justice, de rétablissement. Et il est très intéressant de noter que Ésaïe 58 au verset 7 nous parle d'un jeûne où il est question de partager ton pain avec celui qui a faim. Donc le jeûne auquel Dieu prend plaisir est un jeûne où ce n'est pas tellement de la nourriture dont nous nous, nous abstenons. Mais c'est renoncer à soi pour dire au Seigneur prend toute la place. C'est arracher une partie de soi, c'est laisser tomber une partie de soi pour la donner aux autres. C'est prendre son pain et le partager avec quelqu'un, ça veut dire que c'est donner ce que l'on a à celui qui n'a pas et en cela, c'est témoigner et manifester la vie du Seigneur Jésus Christ. Donc le jeune est intimement lié au témoignage de Christ. Et si nous témoignons dans notre chair, par notre chair du Seigneur Jésus, la puissance du Saint-Esprit nous couvrira. Il y a donc cette compréhension qui est inhérente à la grâce du jeûne et de la prière. La loi pourrait nous dire, fais comme ça et ne fais pas comme ceci. Mais la grâce fait directement appel à l'intelligence renouvelée, Issu de la présence du Saint-Esprit qui demeure en nous et ce renouvellement de l'intelligence va nous faire percevoir les choses sous un autre jour et nous faire comprendre que le jeûne et la prière dépassent le fait de manger ou de ne pas manger, de boire ou de ne pas boire, mais va nous rentrer, faire rentrer dans la réelle dimension spirituelle du jeûne en nous permettant de comprendre que Dieu prend plaisir. Lorsque nous le faisons passer volontairement avant ce qui nous plaît personnellement, il y a donc différents moyens de pratiquer le jeûne d'Ésaïe, le jeûne qui plaît à Dieu, que l'on retrouve en description longue dans Ésaïe chapitre 58. En effet, c'est renoncer à des choses qui nous tiennent à cœur pendant un temps précis. Abstiens-toi de ton téléphone. Abstiens-toi de tes réseaux sociaux. Abstiens-toi, peut-être même de faire une vidéo sur YouTube ou je ne sais quoi. Abstiens-toi de ce qui est cher à ton cœur pour passer un temps avec le Seigneur devant la face de l'éternel, dans le jeûne et dans la prière, même si c'est un jeûne numérique, même si c'est un jeûne d'un aliment précis. Ce qui... A une grande place dans ton cœur, mets le au second plan et laisse le Seigneur prendre toute la place. Je prie maintenant dans le nom puissant de Jésus, Saint Esprit, que tu effaces tout autre nom et que tu renverses toute idole dans nos cœurs et que tu nous fasses entrer dans les profondeurs du jeûne et de la prière, dans les réalités spirituelles, que tu nous apprennes à en activer les principes et que toute idole, toute trace de ce qui pourrait prendre ta place dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos pensées, soit renversée dans le nom puissant de Jésus. Je prie maintenant Saint Esprit pour que tu fasses émerger de tous ceux et celles qui regardent des images, des pensées, des noms, de, de choses qui passent avant toi et que Saint Esprit, dans ta grâce et ta bonté, tu amènes chacun et chacune à prendre la décision avec ton aide ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, Seigneur, de renverser tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui passe avant toi, afin de laisser la première place au Seigneur Jésus-Christ. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ton action puissante et agissante dès maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à la partager. Merci également de ne pas hésiter à vous abonner. Et que Dieu vous bénisse.